Ah il y a des boutiques, c'est quand même bien équipé <rire> Oh le table, là Généralement... Vous allez mourir On va La se récraper Bon, ça on verra... Oui, crêpe Eh hey, oui, c'est encore, encore hein. ah Oui, Je attention Je veux taper dans mes mains ah. Okay. <rire> Ça l'évaporise ce truc Ah, inventaire plein, c'est pas vrai. Pour mmh, oh Anaïs, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu est est es en mourir, toi encore? Et oh, mais eh je veux le même style, moi. C'est Minecraft? Tout ça, ah, non, c'est pas Minecraft. Où t'es attends, j'arrive. Je suis dans le C'est pas Minecraft. Attends, ouais, je suis perdu. Est-ce que je ouvrir les corps? Oh, trop bien! Je suis trop court. Oui, c'est Mario ça C'est Mario hey, ah, des des des des ah bah ouais ah. comme dans Mario Il avec un et voilà oh, Enfin dans Mario c'est des champignons hein euh, je... Mathieu qu'est-ce que tu fais Ah oui non mais oui pardon Ah c'est un peu ma faute Beaucoup On est ah. sur le même ah. chemin que euh, la première fois mais ouais, bah là, pas le chemin moi. Ah, euh... So, this baby, baby Non C'est comme dans Mario, on peut passer par dessus le décor Bah moi c'est celui de gauche il ramène sur une plateforme qui monte et qui va vous écraser <rire> Mais je suis pas mort Alors, sud droite Ouf, sud droite c'est pareil Bah si tu nous attendais Ah non mais j'ai dû faire 3 mètres en fait ah vais le que tu... Ah Marcus... Ah, heureusement, il est partout. Ah ouais. oh, Ah, toi aussi tu vas pas bien Non, oh, il s'appelle Kiki Oh là, oh là, oh that... là Anaïs, ça that va être is... super pour toi, ça Oh boy D'accord, c'est comme ça que ça naît, c'est trop bien C'est dégueulasse Je doute, je crois que je suis pas au bon endroit, c'est ça <rire> Ah, parce qu'il y a du monde, et puis du monde plutôt balèze, hein je, je me casse je Oh, je suis toute violette. C'est pas comme d'accueillir Waouh Quel grand je Kill this Guardian the Sauter. Ouh! Ah, je vais mourir! Je vais Je vais mourir! plus vais mourir! Je vais mourir! Je vais c'est oh bon incoming. y avait ou visage encore Ah non, il y a un encore Oh, a <rire> hey, ah, C'est sauf. Approche-toi du bord, Anaïs. Approche-toi du bord, Anaïs. En fait, je comprenais pas ça vibrer sur le canapé et en fait j'avais une manette branchée. <rire> <rire> C'est Bastien. I just came in with some money. Nicely done. Let's keep an eye out for hey, that green man. It's fun, I. Hey, handsome. <laughs> Now is not the time for bigger vault hunters. War is coming. And you will need all the vault hunters you can get. C'est possible oh, okay. dans un prochain épisode ou dans un prochain DLC? Épisode. Ah. Ils ont confirmé le développement de Borderlands 3. Oh. Oh. la suite de la qui qui est qui la suite de l'épisode précédent la suite. Mr. Tatter been replaced. Sweet cheeks. Starting today, you're working for me. What? John is that you. Call me Jack Bunny. Handsome Jack. Et bon ça ça fait du monde on a reçu Oh, elle me Ouhh Météorite Petit Oxideur Jump. Elle tire la langue en plus Euh, fou ah, elle retour. Morte ah bah bravo. Mais je vais faire un truc dans la figure. Bah arrête d'aller vers les trucs euh, avec ta figure. Oh. Ah. Ouais <rire> C'est plus joli comme ça. Il y a moins de visage à retenir. Moi je veux bien récupérer la tienne. Oh, yeah. Je me souviens plus si dans Tales from the Borderlands, le bureau de Jack, du coup, c'est exactement le même que ce truc-là. Je m'en souviens plus du tout. Non, ils l'ont transformé en musée. me raid Tiens, un vieil ami. Ah. Si tu ne la veux pas, ça pourrait peut-être intéresser Anaïs. Je pense. Oh mais ça m'intéresse. <rire> <rire> bon bah tant pis Anaïs, t'as raté un cadeau. Depuis longtemps, les nations de Skaf vivent ensemble en désharmonie. Puis tout a changé quand Zarp a été attaqué. Hunter, le Volthunter, maître des armes, pouvait l'arrêter. Je crois que le Volthunter peut sauver la lune. Cue intro music. Spoiler, it happens pretty much exactly like that. Tu le joues Portal Ah ouais, en mode lunaire. C'est lent en fait. Parce que comme en plus on est en gravité réduite, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. J'ai dernière ses euh... ah. munitions Mais tu fais pas le poids Au fait il vise tout seul <rire> Il vise tout seul Il vise tout seul mon truc mais t'as aucune chance